Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle de ma caméra FPGA à faible latence. Elle est juste ici, elle est en train de me filmer, pendant que je me filme! Dans mon projet où je veux faire de la vidéo en temps réel, il y a deux choses à considérer. Premièrement, le nombre d'images par seconde, qui va définir la capacité de résoudre des mouvements rapides. Donc si je bouge ma main rapidement... Puis deuxièmement, il y a la latence... Ça, c'est le délai entre la production de l'image dans la caméra et l'affichage sur l'écran. Habituellement, le nombre d'images par seconde est suffisant. C'est plutôt la latence qui pose problème. Donc ici, j'ai euh, un iPhone 4 et euh, ma caméra. Donc vous allez voir la différence entre les deux. Mettons que j'ouvre ma main. Vous voyez, il y a un délai qui se rajoute à l'image. Pour le projet, j'utilise une caméra de 5 mégapixels. Euh, donc, elle n'a pas de connexion USB, c'est une connexion avec un port parallèle. Voilà, ici. Ensuite, j'utilise un écran LCD euh, de 320 par 240 pixels. Lui aussi, euh, il est avec un port parallèle. Et pour faire le lien entre les deux, j'utilise un FPGA, donc c'est un DE0 nano qui me permet euh, de brancher en fait euh, les deux, la, la caméra d'un côté et euh, l'écran de l'autre et de faire l'interfaçage entre les deux. mis au mur le schéma dont je me suis servi pour programmer le FPGA donc à droite ici c'est les broches d'entrée à gauche là il y a les broches de sortie donc il y a toutes sortes de modules entre les deux dont je vais détailler prochainement tout d'abord ici il y a la caméra donc la caméra produit des signaux je veux prendre ces signaux là les amener dans le FPGA au moyen de ces broches d'entrée là et de l'autre côté je dois aussi contrôler la caméra, donc je dois envoyer des, des, des sorties pour contrôler la caméra, des sorties pour contrôler l'écran LCD et bien sûr les données jusqu'à l'écran LCD. Ma première entité s'appelle Pixel Interface parce que ma caméra me sort des pixels sur un port parallèle en 12 bits et euh, c'est selon un patron Bayer. Donc le patron de Bayer, c'est que en fait, la ligne, donc la première ligne, ça va alterner entre du, du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge. Et ensuite, sur la deuxième ligne, ça va être bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert. Et ça continue après euh, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Donc, euh, puis moi ce que je veux, en fait, c'est arriver à euh, mélanger les couleurs pour avoir les trois couleurs sur un même pixel. Donc, il faut que je fasse une certaine transformation. Avec Pixel Interface, la seule chose que je fais, c'est que je prends les 12 bits euh, de 1 pixel de une couleur. Donc, par exemple, si c'est le, le pixel vert. donc Supposons que ça, c'est mon pixel vert à 12 bits. Je vais prendre seulement euh, les 5 euh, bits les plus significatifs, donc les MSB Ce qui va faire que, en fait, ma ballon de pixels va dégonfler pour avoir seulement 5 bits et être passé à la suite euh, du programme. Et ce que je fais aussi, c'est que je trouve l'exposition, le la y-position. Donc, je sors la métrique pour savoir à quel endroit est le pixel dans l'image. Là où ça se casse un peu, c'est que je veux arriver à reconstruire ma ligne. Donc, mettre mes 3 pixels et 3 couleurs sur le même pixel. Mais euh, le problème, c'est que, en fait, sur la première ligne, je vais avoir juste du vert et du rouge. Et sur la deuxième ligne, juste du bleu et du vert. Donc, c'est quand même un peu impossible d'utiliser euh, en séquence, euh, d'avoir les trois couleurs, j'en ai juste deux finalement. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise une mémoire. Donc, j'ai utilisé un module euh, que j'ai nommé Bayer FIFO. En fait, c'est une mémoire euh, First In, First Out. Donc, le premier pixel que je mets dans la mémoire, ça va être le premier qui va être en sortir lorsque je vais lire ma mémoire donc ce que je fais c'est qu'avec euh, mon module image transform euh, je prends la première ligne je vais prendre juste les valeurs de pixels rouges tout, tout tout tout tout tout je vais remplir ma mémoire au complet avec ça donc je vais avoir par exemple là, mon image à 640 pixels de large donc je vais remplir ma mémoire avec tous les pixels d'une ligne en rouge Puis après ça à la seconde ligne ce que je vais faire c'est que je vais aller rechercher euh, les valeurs de rouge à, correspondant à chaque position. Donc par exemple, si je suis à la position 0 en x, je vais aller chercher euh, le pixel rouge de la position 0 de la ligne précédente, le mettre euh, dans mon pixel, gros pixel RGB euh, de mon x égal à 0. Puis je vais faire ça séquentiellement. À, je vais aller chercher tous les pixels rouges de ma mémoire que j'ai mis précédemment. Et euh, en même temps, je vais, je vais rajouter aussi dans le même vecteur mon pixel bleu. Et mon pixel vert. Donc, ça va faire que au départ, euh, si je reviens avec la caméra, je vais avoir un peu euh, une alternance de tous les pixels un peu mélangés euh, dans l'espace. Le, dans le, Puis, ce que je vais faire en sortie de ma transformation, ça, ça va être les trois valeurs collées dans le même bus. Donc, ils vont avoir. Euh, donc, sur le, le même signal, il va avoir les trois valeurs de, de couleur. Mon écran LCD, pour le contrôler, euh, il y a un port parallèle 16 bits. Donc, il faut que je fasse euh, une machine d'état qui va être capable d'écrire sur ce port-là et euh, d'envoyer des commandes séquentiellement. Donc ce que j'ai fait dans LCD Controller, qui est aussi la machine d'état principale euh, qui, euh, qui, au démarrage de FPGA, se met à, en, en exécution. Ce que je fais, c'est que j'ai une matrice qui contient toutes mes commandes euh, en, euh, en binaire, en fait, en hexadécimal. Et euh, je, je, je fais une espèce de boucle qui va euh, prendre chaque commande individuellement et l'envoyer. Euh, sur le port parallèle, écrire euh, à chaque fois dans les registres de, ma, euh, de mon écran LCD. Puis, une fois que toute la séquence d'initialisation est faite, l'écran, je le mets en mode écriture. Donc, après ça, toutes les données que j'envoie sur le port parallèle à 16 bits, ça va être les pixels. Donc, à chaque fois que je vais écrire un nouveau pixel, je vais, euh, je vais envoyer des données. Ça va, ça va s'écrire dans la mémoire de l'écran LCD et ils vont s'afficher sur l'écran euh, après ça. Pour ce qui est euh, de l'initialisation de ma caméra, il y a aussi une interface qui, lui, c'est une interface série. Donc, c'est euh, en fait en R2C. Donc, j'ai trouvé un module qui fait déjà du R2C, euh, donc que j'ai ici, euh, qui vient euh, de GigiKey. Donc, c'est un module qui, fait déjà, euh, qui produit déjà une horloge à la bonne fréquence pour... Euh, la communication série. Tout ce que j'ai à faire, c'est lui donner, en fait, un peu le même principe avec une machine d'état, lui donner euh, des commandes en hexadécimal. Donc ce que j'ai fait avec un programme que j'ai appelé Data Feeder, donc ça fait juste euh, prendre euh, les commandes que je lui donne et les passer une à une dans le module du, euh, de la communication de série. Donc avec ça, je peux changer, par exemple, euh, tous les paramètres de la caméra, donc la durée d'exposition, euh, en fait, la fréquence de l'horloge euh, le format de l'image en fait, c'est surtout le format de l'image que j'ai utilisé pour réduire pour adapter à l'écran LCD donc si je fais un résumé de tout ce qui se passe dans l'FPGA au départ l'écran est simplement blanc il ne marche pas, même si on lui envoie des commandes il ne va pas répondre, il faut lui envoyer la bonne séquence d'initialisation donc je fais ça au moyen du contrôleur LCD j'envoie euh, des commandes à l'écran avec une machine d'état une fois que la machine d'état a fini d'envoyer toutes les commandes, elle va euh, déclencher l'autre machine d'état qui, elle, s'occupe euh, de la caméra, donc de l'interface avec l'interface série de la caméra, qui va, euh, donc, c'est une autre machine d'état qui va se mettre en branle, qui va elle envoyer toutes les commandes à la caméra pour euh, écrire les bons paramètres dans le registre de la caméra. Une fois qu'elle a fini, la caméra se met à envoyer des pixels en continu et euh, l'écran LCD se met à lire les pixels en continu. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que les pixels passent euh, ici euh, dans l'interface dont je vous ai parlé précédemment, qui transforme les, les pixels un à un, qui les met en mémoire pour reconstruire un gigantesque pixel RGB. Ensuite, ça s'en va dans le contrôleur LCD qui lui fait juste prendre les pixels dans mon format et les écrire directement dans la mémoire de l'écran LCD en continu, comme ça. Et l'écran est rafraîchi euh, le plus vite possible. Pour mesurer les performances, j'ai construit un petit dispositif. En fait, c'est un Arduino qui fait clignoter la DEL à une fréquence donnée. Et ici, j'ai une photo diode avec un amplificateur transépédance pour euh, récolter le signal sur l'écran. Donc, je positionne la caméra face à la DEL. Puis ensuite, je place la photo diode vis-à-vis -vis de l'image de la DEL sur l'écran pour être capable de voir l'évolution du signal en temps réel. La courbe turquoise que vous voyez à l'écran correspond au pulse que j'envoie dans la DEL, donc qui va être capté par la caméra. Et la courbe bleue, c'est le courant sur la photo diode. Donc on peut voir le pulse qui est produit sur l'écran LCD. Et ainsi, en comparant les deux courbes, on peut voir le délai de propagation du signal. Donc, ça tourne autour à peu près de 50 millisecondes. Des fois, c'est un peu moins, des fois un peu plus, donc entre 30 et 70 millisecondes. Et on peut en fait mesurer comme ça la latence euh, du système. Je suis repassé sur le datasheet de l'écran LCD. Puis, j'ai fini par trouver euh, ce que je cherchais. Donc, c'est le temps de réponse euh, et... Euh, eux autres, ils mesurent en prenant la transition de blanc à noir et de noir à blanc, donc c'est deux fois le temps que j'ai mesuré. Euh, donc ça donne, euh, ils mesurent entre 50 et 70 millisecondes, donc ça revient un peu à la mesure que je viens de faire. Pour ce qui est du nombre d'images par seconde, ce que je fais c'est que j'augmente la fréquence de la DEL jusqu'à ce que l'écran n'est plus capable de suivre la cadence, donc à ce moment-là, on voit que c'est à peu près autour de 10 Hz, donc à ce moment-là, ça nous donne la fréquence d'image, de rafraîchissement de l'image. Et avec Tyquist, on sait qu'on a besoin de prendre deux fois plus d'images pour être capable de résoudre une fréquence. Donc ça nous donne euh, environ 20 images par seconde pour être capable de résoudre une fréquence de 10 Hz. En conclusion, même si le FPGA a un temps de latence très très très faible, donc, on parle de seulement quelques périodes d'horloge pour que les pixels passent de la caméra jusqu'à l'écran. Et même si euh, on est capable d'écrire euh, dans la mémoire de l'écran jusqu'à 70 images par seconde, en fait ce qui limite les performances du système, c'est vraiment les propriétés optomécaniques du LCD en tant que tel. Donc, puisqu'il y, y a un temps de réponse de 50 millisecondes, c'est vraiment ça qui fait qu'on ne peut pas avoir. Euh, les performances souhaitées. Donc on peut pas. Donc il va avoir toujours un délai de 50 millisecondes entre euh, la caméra et l'écran malheureusement. Et ça va aussi limiter les images par seconde à 20 Hz. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine!